Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Marathon des Langues, je suis Lauriane et ici on va parler de méthodes, de techniques, d'apprentissage pour apprendre plus rapidement les langues étrangères. Si vous en avez marre des méthodes traditionnelles, euh, des méthodes comme à l'école, les cours collectifs, que vous avez testé plein de méthodes, plein de d'applications, plein de plein de choses pour apprendre les langues et que malgré tout ça vous stagnez, stagnez que vous n'arrivez pas à progresser en langue, et bien bienvenue car ici nous allons voir des, euh, des méthodes, des astuces pour apprendre avec plaisir. Et on va oublier toutes les notions d'apprentissage par cœur, d'apprentissage par la contrainte. Et on va voir comment pouvoir optimiser son temps pour trouver le temps d'apprendre une langue. Mais surtout, on va voir comment euh, parler une langue et pas se préparer à écrire une dissertation. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire bloquer ce blocage à l'oral qui nous empêche de parler avec un natif, avec une vraie personne. Donc ici, nous allons voir comment communiquer, parler, pour de vrai. D'ailleurs je ne sais pas si vous savez mais la raison majeure d'échec quand on apprend une langue et eh bien c'est l'abandon, ce n'est pas une question de mémoire, une question d'âge parce que vous êtes trop vieux ou parce que vous n'avez pas de mémoire ou parce que euh, vous êtes nul ou peu importe. Non, tout ça, ce sont de fausses croyances ou des excuses qui vous empêchent de progresser en langue. Je vous rappelle que vous pouvez décharger euh, gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit pour euh, bien redémarrer dans l'apprentissage des langues. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. Et aujourd'hui, moi je vous dis que non, vous n'êtes pas nul, personne n'est nul pour apprendre une langue. C'est tout simplement que vous n'avez pas la bonne méthode et qu'à cause de ça, malheureusement, eh bien vous perdez sans doute confiance en vous et donc mon objectif sur cette chaîne c'est de vous aider à retrouver confiance à apprendre avec plaisir et à enfin parler donc pour vous raconter mon histoire en quelques mots alors moi à l'époque j'étais complètement nul en langue. J'avais des 6 sur 20 en anglais à l'école. Le système ne me convenait vraiment pas. Euh, au bac, en espagnol, c'était une catastrophe. Bref, je démarrais vraiment très mal avec les langues. Et donc, j'ai, euh, au fil du temps, décidé de euh, me former à l'apprentissage, aux techniques de mémorisation, parce que c'est quand même ça le plus important quand on apprend, c'est comment bien apprendre et surtout comment bien mémoriser. Et donc, je me suis formée sur ces thématiques. J'ai rencontré des centaines de polyglottes, donc des polyglottes, des personnes qui parlent plusieurs langues, j'ai tiré leurs astuces, je me suis formée sur le sujet et donc grâce à ça j'en ai tiré une méthode d'apprentissage euh, beaucoup plus rapide que dans le schéma traditionnel de l'école et aujourd'hui donc je parle anglais couramment, je parle espagnol couramment, je parle euh, portugais couramment, je baraguine en russe et en allemand à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo et non partir à l'étranger n'est pas la seule solution par défaut pour apprendre une langue c'est tout à fait possible de le faire à la maison et c'est en ça que je veux vous aider que euh, si vous ne pouvez pas partir à l'étranger, vous ne pouvez pas Partir en immersion, comme beaucoup euh, le disent, certains disent que c'est la seule solution, et eh bien non, ce n'est pas la seule solution, ça facilite beaucoup les choses, mais si vous n'avez pas de méthode, malheureusement, c'est tout à fait possible de revenir de l'étranger euh, sans avoir un un excellent niveau en langue et c'est arrivé, ça a été mon cas euh, tout au départ quand je pensais que c'était justement la seule solution et c'est aussi arrivé à certains de mes élèves qui sont actuellement dans ma formation d'anglais. Donc je vous retrouve sur la chaîne dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires en dessous des vidéos et surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'adore répondre à vos questions et vous aider à euh, faire décoller votre marathon de langue pour franchir la ligne d'arrivée des langues. Je vous dis à plus tard Ciao les amis